euh, donc une, une, euh, une coopérative qui est vraiment sur les notions d'accompagnement et une structure historique associative, UDN, qui maintenant même tend vers autre chose puisqu'elle tend à aller plus loin vers quelque chose d'une plateforme, de la création d'une communauté beaucoup plus large euh, dans l'idée de, de, de, que tout le monde s'entraide à transformer les organisations, donc à se transformer soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là.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 d'holistique qui revient. Et je trouve que c'est complètement euh, la même chose par rapport à cette, à cette écologie euh, intégrative. Ça y est, nous arrivons en fait dans, dans le domaine intégratif. C'est d'avoir euh, construit une organisation qui a un certain succès, tout est relatif bien sûr, mais un certain succès, euh, avec au départ des gens qui ne sont pas recrutés par euh, leurs compétences, euh, ou leur qualité d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, euh, mais qui sont des citoyens au départ. Plus voilà. tout à fait le cas aujourd'hui, encore, mais plus complètement. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ça. Et ce qui satisfait, c'était parce que, en, en pour moi, il y avait l'idée de euh, si nous devons euh, imaginer la reconstruction d'une un, nouvelle société. Ben on va pas le faire qu'avec les gens euh, dits compétents, puis sur quels critères, etc. Il faut bien le faire avec euh, mon voisin, euh, le, le gars ou enfin, les gens qui sont au village, euh, etc. Avec tous, en fait. Et puis, plus loin, si j'élargis la métaphore, on est aujourd'hui un peu plus de 7 milliards sur cette planète. Si on veut faire en sorte que euh, les choses changent, il va bien falloir se le faire à 7 milliards. Et, et pas euh, sur euh, une sélection élitiste. Euh, voilà qui nous ramènerait à quelque chose de « sont au pouvoir » que les gens qui sont, a priori, selon des critères X ou Y, capables de, de, de l'être. Puisque l'idée, c'est bien comment est-ce qu'on retrouve notre propre pouvoir et notre émancipation profonde. Voilà, donc il y a ça qui est satisfait, euh, même si ça pose encore plein de soucis et plein de questions et plein de problèmes, mais il y a quand même, quand même cette notion. C'est d'avoir créé une organisation euh, qui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 Et on a accompagné plus d'une centaine d'organisations. Quelque chose d'un appel profond qu'on ressent tous plus ou moins, certains appelleront notre mission de vie, quelque chose de notre âme, de notre soi profond. Voilà, il y a mille termes pour décrire ça. Mais quelque chose qui n'est pas dans le mental et qui est, je pense, quelque chose d'une recherche plus ou moins consciente de toute forme d'individu. Moi, il y avait quelque chose de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 on place vraiment les participants euh, dans un véritable faire-ensemble, puisqu'à la fin, ils doivent produire quelque chose. Donc, on, on permet en fait un, es un espace de laboratoire où ils viennent expérimenter, ça veut dire quoi prendre des décisions ensemble Ça veut dire quoi de se distribuer le pouvoir Ça veut dire quoi gérer mon ego avec mon jeu par rapport au groupe Qu'est-ce que ça veut dire en fait de pouvoir... Euh, prendre une décision à plusieurs, s'organiser alors que je ne suis pas dans toutes les membranes décisionnelles et où est-ce que je dois faire confiance, où est-ce que je dois lâcher et où en même temps, où est-ce que je dois être pleinement moi, pleinement souverain. Donc ça demande énormément de positionnement et de responsabilité. Donc on, on, on permet, en fait, on offre des espaces où ce genre de choses peuvent se vivre pour qu'il y ait bah, de plus en plus de, de prise de conscience euh, et aussi de clarté sur euh, ce que ça veut dire une gouvernance partagée, euh, VS, euh, l'illusion euh, du, du monde, euh, bisounours et, et, et bienveillant. Parce que euh, profondément, c'est un vrai travail personnel. Donc on permet en fait, toujours de faire ce lien entre la transformation personnelle et la transformation sociétale. Pour les, pour les particuliers, ça veut dire pour toute personne en fait, qui est intéressée euh, par ce genre de démarche, qu'ils aient un projet clair ou juste un intérêt, une curiosité, on propose les Ateliers du Nous. Donc les Ateliers du Nous, c'est des séminaires expérientiels où on va venir tester à la fois sur le plan de certaines méthodes d'intelligence collective, puis de gouvernance, et aussi sur le plan sensoriel et corporel, puisqu'on a une approche pédagogique qui est très holistique. Euh, donc c'est trois jours, trois jours en résidentiel. À la suite de ça, les personnes qui sont intéressées à aller plus loin, il y a ce qu'on appelle le parcours du leader et du souteneur coopératif. Ça, c'est avec un groupe continu. Ça veut dire que je m'engage sur trois sessions, deux fois trois jours et une fois quatre jours, à vivre avec le même groupe, un processus qui va plus loin, puisque là, on, est, on, est, on va encore un peu plus loin par rapport à certains outils et méthodes encore plus inspirés de, des principes holacratiques. Et où là, il y a une réalisation concrète à la fin qui est produite avec ses manières de faire différentes. Euh, et à la suite de ça, euh, la plupart du temps, ça va plus loin parce que du coup, c'est des premiers pas aussi de transformation dans les, dans les organisations et dans les entreprises ou dans les collectifs. Donc à partir de là, on peut aussi proposer après du sur-mesure en termes d'accompagnement. L'apprentissage au sens large du terme, ne peut pas se faire que par un seul canal de notre être. Il peut y avoir des apprentissages purement corporels, euh, je ne sais pas, on fait du tai chi, ou une pratique corporelle, quelle qu'elle soit, ou artistique, de la danse, je ne sais pas quoi, et puis il y a des apprentissages plutôt mentaux, cognitifs. Et pour moi, dissocier ces deux, c'était encore faire de la dissociation. C'est que nous sommes des êtres complets. Nous avons une tête, nous avons un cœur et nous avons euh, un corps. Dans les expériences que j'ai faites, notamment dans, dans le chemin que j'ai fait sur le plan thérapeutique, pour moi, le, il y a un moment où le corps parle plus juste que notre esprit. Et des fois, est un vrai canal de compréhension profonde. moi, je dis souvent, il y a des trucs que j'ai compris ici pendant dix ans, puis je pouvais en parler, puis faire croire que j'avais super bien compris le truc. Et puis un jour, ça fait shkling, tu te rends compte qu'en fait, tant que tu ne l'as pas compris là, donc là étant l'endroit où ça descend à un autre endroit que le mental, ben en fait, tu n'avais pas vraiment compris. Tu t'en faisais des idées, mais tu n'avais pas vraiment compris. D'où l'idée de créer cette notion de pédagogie sensible, c'est-à-dire d'allier corps-coeur-esprit, et de créer vraiment des propositions euh, sensorielles. Alors, j'entends par sensoriel le corps, mais nos sens, le son, euh, la vision, le toucher, euh, le mouvement, euh, et d'où aussi maintenant, de plus en plus à l'Université de nous, la part artistique de notre être, euh, qui, soit, qui, qui permettent de, de, de faire comprendre certains concepts, type « ça veut dire quoi une objection dans une décision en consentement euh, ?»« Ça veut dire quoi cette fameuse posture dont on parle de coopération ?» Mais plus ça veut dire quoi sur le plan des outils, sur le plan théorique et mental, mais sur le plan d'une compréhension qui passe par le corps. Nous, dans nos stages, des fois, on a des gens, dans des exercices corporels, qui, au moment du débris, disent « mais ça y est, j'ai pigé !» quoi Alors qu'il n'y a, a pas eu un mot et qui parle exactement de ce qu'on a essayé de lui expliquer déjà pendant des heures avant, sur un plan, et même dans l'expérience, plutôt mentale. Et puis, donc là encore, c'est refaire unité au niveau de notre être. Et puis ensuite, pour moi, il y a, nous avons à réveiller, tous et toutes, quelque chose de notre profond pouvoir créateur. Alors nous, on essaie de le réveiller via le domaine artistique, mais on pourrait le réveiller autrement. Hein. Parce que le domaine artistique, en plus, euh, vient aussi... Nous, nous, nous tendre ou nous ouvrir à quelque chose de notre enfant, notre enfant intérieur, euh, et, et qui est pour moi un peu le seuil de la créativité finalement. Et je crois que si nous devons être créatifs pour la, la, la, la construction d'une nouvelle société, eh bien nous avons intérêt à, à, à retoucher quelque chose de notre créativité profonde. Alors là nous on le développe sur le plan artistique, mais pour moi ça vient euh, redonner la, la, la foi euh, pour les personnes de ah, mais je, peux, je peux être créateur de choses, voilà. même si je croyais que j'étais euh, plutôt intellectuel euh, et que je n'avais rien à créer. Non, euh, Dans ton intellectualité, dans les chiffres, aujourd'hui sur l'économie, euh, au sens euh, euh, euh, l'économie d'une structure, les chiffres, euh, on a à, à, à réinventer, donc à créer des choses qui, qui, qui, qui vont nous... nous nous, nous surmotiver à, à retrouver un rapport sain à l'argent et à développer de la richesse, que ce soit de l'argent ou autre chose d'ailleurs. Voilà, donc tous les domaines ont besoin de créativité, donc... Euh, d'où cette notion, euh, cet ADN++ dont peut-être Lydia vous a parlé, qui par exemple est une, une pure illustration de 6 jours, 40 personnes, 60 avec l'équipe, pour créer un spectacle. Avec des gens qui arrivent dans cette ADN++ en disant juste c'est impossible à 60, là, mais qu'on va faire en 6 jours. Moi, je ne monterai jamais sur scène parce que, hors de question. Et puis on n'y arrivera jamais, on va faire une espèce de grosse merde, bon, c'est pas grave, ce sera le prétexte à apprendre. Puis finalement, il se passe complètement autre chose. Et les gens sortent avec... Putain, mais j'ai retrouvé euh, d'abord quelque chose des sensations du, du, du pestacle que je faisais à Noël de, dans ma famille, tu vois. Mais c'est profond, c'est archaïque, en fait. Et c'est ça qu'on vient toucher, en fait. Alors il y a une très grosse spécificité dans l'ADN++, mais dans tous nos séminaires, il y a cette, ces notions-là. Les soirées de nos séminaires sont... Euh, Faire de la musique ensemble, faire du théâtre, faire des marionnettes, euh, faire de la danse, euh, voilà. Et c'est pas euh, « on vous divertit le soir », c'est bien en lien avec ce qu'on fait et tout ce que je viens d'expliquer. Quand on vient qualifier une demande, c'est comme ça qu'on dit, on fait vraiment attention que ce ne soit pas de la démocratie participative. J'entends par là le fait que maintenant, quand on vient parler de démocratie participative, on parle de participation. Sauf que nous, à un endroit, oui, parce que ça, c'est nécessaire, mais euh, nous, notre, notre focal, c'est bien le pouvoir décisionnel. Et c'est bien construire une gouvernance dans laquelle tu, tu as ton champ d'autorité qui, qui est clair. Et si c'est juste, ok, euh, euh, je participe à cette décision, mais pas au reste, ou alors juste je contribue, mais qu'on ne fasse pas croire en fait aux gens qui sont en train potentiellement d'avoir un pouvoir à un endroit alors qu'ils sont juste consultés. Alors en même temps, d'être consultés, d'être informés, de participer, c'est déjà du pouvoir. Mais voilà, et ça nous on fait, on fait gaffe à ça en fait. Parce qu'en plus il y en a d'autres qui le font très bien et du coup c'est super, on est complémentaires. Je dirais que les premiers freins c'est de se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 avec ce qui se passait, et de ne pas être contre. Ça, ça a été notre posture, qu'on tient. Pour nous, il y avait vraiment ce pari, ce, ce challenge de l'économie sociale et solidaire. Quoi. Euh, donc c'est vraiment politique et philosophique, et comment en fait on arrive à, à mener ça Comment on ne rentre pas non plus dans une forme d'idéologie Comment on reste ouvert Et en même temps, comment on, on met des, des règles pour rester congruent Voilà, hein, ça aussi, ça fait partie des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 on n'est pas tout à fait accordé avec ce qu'on appelle par rentable. Alors que pour nous, c'est ce précieux-là qui est important. Je pense que quelque chose qui, qui nous a aidé, c'est que tout de suite, en fait le projet a été réalisé en gouvernance partagée. C'est-à-dire que même si là, il y a quelque chose de, de la cofondatrice qui est interviewée, mais fondamentalement, en gouvernance partagée, on passe tous. En fait, on est tous à un endroit cofondateur. Puisque quand on rentre dans la gouvernance, on a un pouvoir décisionnel, un véritable pouvoir décisionnel. Donc, il y aurait quelque chose de... Ça pourrait être quoi déjà, même si vous démarrez un projet, de vraiment de, de penser cette distribution du pouvoir. Euh, nous, on a aussi beaucoup travaillé nos, nos attentes personnelles, nos attentes aussi cachées euh, ou inconscientes. Euh, vraiment travailler la parole authentique. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile du tout. Euh, donc, c'est vrai qu'il euh, y, y a eu aussi une démarche personnelle. Moi, ce que j'aime bien dire quand quelqu'un a envie de se lancer, c'est euh, on ne sait pas exactement ce que ça va faire. Et je ne sais pas c'est quels les, vos meilleurs outils, vos meilleures méthodes. Mais c'est d'avoir un top là, top là de on y va. On y va ensemble dans, dans cette folie. On est, on est OK, en fait, pour rentrer dans cette démarche particulière. Voilà, donc moi je dirais il y, y a ce top là à avoir, il euh, y a se donner aussi des, des, euh, des points. Ok, ben on, dans six mois, puis dans neuf mois et dans un an, on se, on se fait déjà un, un petit point. Et puis c'est vraiment y aller par petites touches quoi. C'est pas vouloir euh, mettre un rentrer complètement avec un modèle déjà prédéfini. Justement, c'est sentir l'agilité, sentir le vivant, sentir le repositionnement. Éviter euh, l'idéologie de ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit correspondre à toutes nos valeurs. Avec l'expérience, le travail des valeurs euh, un peu classique par rapport aux organisations, de mon point de vue, n'est pas, euh, pas forcément aidant. Donc je dirais plutôt marchons, comment nous marchons nos mots et au fur et à mesure en fait on va voir ce qui sort en termes de, en termes de valeur et on va pouvoir ajuster. Mais pas forcément de partir avec une chape de plomb euh, de valeur forte qui pourrait des fois être un peu euh, idéologique. Voilà donc petit à petit on, on se lance ensemble, on, on a ce sourire de top là, on ne sait, euh, sait pas ce que ça va faire. Et puis vraiment la nécessité euh, du feedback, c'est-à-dire la nécessité d'avoir euh, à un moment donné euh, peut-être quelqu'un qui a aussi ce rôle-là pour, euh, pour faire un peu de, de, de méta, ou pouvoir faire aussi un feedback par rapport au système. Parce que quelque chose en gouvernance partagée vient toujours aussi nous obliger à, à bah, nous réajuster et donc à nous regarder aussi en permanence. Dans ma première vie professionnelle, je suis euh, orthophoniste et je m'occupe en fait de principalement des personnes en difficulté euh, avec des dégénérescences neurodégénératives et en fait je prends en compte tout le, le système. Donc je travaille en fait avec les aidants familiaux auprès des personnes Alzheimer et je forme aussi le personnel soignant et je suis aussi dans, dans tout un endroit du syndicat professionnel et je vois à quel point nous avons du mal à communiquer et nous avons du mal, en fait, à coopérer. Et comment on a beau mettre n'importe quelle méthode, n'importe quel outil, si profondément on ne vient pas changer quelque chose dans notre manière d'être, dans notre manière de faire ensemble, donc dans notre posture, eh bien on pourra faire ce qu'on veut, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont avancer. À partir de là, je me suis dit que j'avais peut-être aussi quelque chose à faire à un autre endroit, à un endroit peut-être plus sociétal, enfin, où aller plus loin. Et il y a quelque chose de l'Université du nous qui est né en fait, avec cette, avec cette envie-là d'œuvrer de, de faire encore un peu plus loin à ma part. Alors, il y a un grand virage qui s'est amorcé depuis euh, il y a à peu près un an, enfin qui était déjà en maturation, mais qui s'est vraiment amorcé dans quelque chose de ce qu'on a posé d'une nouvelle stratégie, où on s'est dit... Euh, bon, ok, Université de nous super, mais en gros, euh, c'est euh, une quinzaine de stages par an avec 15 personnes, euh, c'est euh, une dizaine ou une quinzaine d'organisations accompagnées chaque année. C'est juste ridicule par rapport à l'ampleur la, du travail et de la tâche qu'il y a à faire. Et que notre idée est de dire comment est-ce qu'on change d'échelle. Et changer d'échelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on imagine un fonctionnement qui permettrait plutôt à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes de cheminées et à des centaines d'organisations chaque année. On ne va pas le faire nous, on n'a pas les bras assez gros. On n'a pas du tout envie de devenir une espèce d'énorme organisation avec 150 accompagnants, tu vois, parce que, en tout cas, dans mon esprit, ce vraiment pas l'avenir les grosses structures. L'avenir, pour moi, c'est des petites structures agiles qui sont connectées les unes aux autres et qui forment ce que j'appelle une supra-organisation. Donc l'idée, ça a été de dire, en fait, ce qu'on fait, c'est on, on ouvre une plateforme qui fait communauté, qui aura en son sein des gens de l'Université du nous des accompagnants d'autres structures, parce que du coup il y a plein de gens, inspirés de nous ou pas, qui font des choses similaires, ou même qui font des choses différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires et intéressantes. Pas que nous qui faisons ce job en France, ou même ailleurs. Euh, et dans notre cheminement de l'accompagnement des organisations, il y a un moment on s'est dit, mais en fait, notre. J'ai envie, envie de dire, notre, euh, nos fondations de comment on accompagne, c'est finalement vous accompagner à vous accompagner vous-même. Parce que ça, c'est en lien avec la gouvernance partagée. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux prétendre dire « j'accompagne quelqu'un à ce qu'il s'émancipe » en conservant ce lien, cette relation, un peu top-down néanmoins, et où tu entretiens inévitablement quelque chose d'un lien de dépendance Okay. « J'ai besoin de toi pour que tu m'aides à m'accompagner. » Non, l'idée, ça va être que tu vas t'accompagner toi-même. Par contre, on va te donner, l'Université du nous, va, va donner des outils, des gens qui sont sur le même chemin que toi, euh, la, la capacité de créer des groupes de pairs, donc des, des, des gens à peu près des mêmes niveaux, qui sont dans les mêmes endroits, qui vont pouvoir se réunir. Donc, comment tu fais, toi euh, des, des groupes de pairs aussi, ou, ou des groupes de co-développement sur la facilitation, sur la façon d'accompagner, euh, sur des organisations sur le chemin avec juste, on est conscient qu'on est tous centrés sur une communauté qui ouvre à ce que le maximum d'organisations mutent. Donc, tous, toutes nos réflexions, par contre, on en fait du bien commun. Et la plateforme le rediffuse. Donc, je produis, je récupère du, du, de, des outils du bien commun, des réflexions qui viennent d'ailleurs. Et c'est ce mouvement-là qui permettra effectivement d'élargir et de changer d'échelle. Pour nous, ça veut dire changer de métier quelque part à un endroit. Tu vois, c'est plus faire quelques ADN et des accompagnements. C'est mettre euh, en place. Donc à travers euh, une SIC, c'est-à-dire aussi ouvrir notre gouvernance de façon plus large, euh, la mise en place d'une communauté qui s'accompagne elle-même de façon large à transiter, à, à, à muter finalement. On est tellement sur des terrains d'apprentissage, même pour nous, où pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de sachant. Euh, et puis j'espère qu'il n'y en aura jamais d'ailleurs, parce qu'on est sur des notions humaines. Donc... Moi, je vois des expériences dans certaines organisations où je me dis « putain, alors eux, euh, pff, ils ont inventé un truc, ou ils ont été à un endroit ». Tout ça, ça a besoin de se savoir et, et, et qu'on qu sorte aussi, parce que pour moi c'est aussi euh, poser un modèle qui vient nous faire travailler sur comment est-ce qu'on fait avec les problèmes de concurrence, comment est-ce qu'on fait avec les problèmes économiques, comment est-ce qu'on fait avec les problèmes de « putain, moi ça je l'ai inventé, j'aimerais bien en profiter sans que les autres me pompent euh, », comment est-ce qu'on fait avec des organisations « entre guillemets concurrentes » dans leur domaine, avec « non mais il faut que moi j'aille plus vite que lui en gouvernance partagée parce que je serais plus performant que lui ». Pour autant que la gouvernance partagée nous rende plus performants, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi venir travailler fondamentalement la coopération de ce que moi, j'appelle la supra organisation, C'est-à-dire, c'est quand que toutes ces organisations de bonne volonté qui ont vraiment choisi de dire, quel que soit le domaine dans lequel je travaille, euh, je, je travaille aussi pour la mutation d'une société, euh, se mettent dans un lien puissant euh, et, et, et se coordonnent euh, pour pour que cette transition aille plus vite, parce que je n'ai pas particulièrement besoin qu'elle aille vite, si ce n'est que je vois l'urgence d'un monde qui est en train de s'effondrer. La CIC doit pouvoir agréger un maximum de structures. L'animation de la plateforme, c'est l'UDN. La communauté, en tant que des accompagnants, comme ce que fait l'UDN aujourd'hui, des entreprises qui cheminent sur ce terrain, des indépendants qui accompagnent aussi ou qui créent l'intelligence collective, etc., ça seront invités à venir participer à cette cic. Le feront, ils ne le feront pas, c'est autre chose. Mais pour moi, toutes ces notions-là, archipelage, pro-organisation, c'est la même chose, on, parle, on a des métaphores différentes, écosystèmes, ouais. sont vraiment à l'ordre du jour, global, sont vraiment là présentes dans l'air. Il y a encore du job, que je vois qu'on n'est pas prêt en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et bien au contraire, moi je serais le premier à dire qu'il faut le faire. Colibri y pense, plein de gens y pensent. Mais il y a encore du job, parce que là ça vient vraiment travailler sur des postures profondes et, et, et, et mettre tout ce que je fais au bien commun, même moi, hein, ça, je, dire, ça, ça je, je me suis bouffé les bras, hein, putain c'est pas possible, mais si, il y a une compréhension fine à avoir de, de, de comment ça revient, euh, tu vois, comment je me revient, je comment je, me, je ne me dépéris pas, en fait, je m'enrichis, euh, mais tout ça c'est un chemin, quoi, donc il euh, y a encore du boulot, hein. mais c'est pour ça qu'il faut commencer à le faire. Parce qu'on va se tromper, on ne va pas réussir, on va s'engueuler Mais c'est pas grave, c'est le chemin. Et, et puis il va y avoir des réussites à des endroits. Plus on sera capable de créer des liens, des vrais liens, entre ces différentes structures, ce que moi j'appelle des liens de gouvernance, il ne s'agit pas d'avoir des instances qui gouvernent les structures, il s'agit d'avoir des instances avec des gens en posture qui sont capables d'harmoniser ou, ou d'ajuster ce qu'ils font tout en gardant leur identité, leur personnalité, leur chemin. Euh, au profit d'une raison d'être supérieure, qui est la transition, changement sociétal. Donc, plus ces structures euh, vont trouver cette forme d'intelligence et se lier, je ne sais pas comment, mais après la forme on trouve, euh, plus c'est positif et plus ça, plus ça nous rendra puissant.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 je viens d'avoir un petit garçon, etc. À un moment de dire, mais en fait, il faut que je me réancre dans mon territoire. Parce que, en fait, moi, mon territoire, je le connais, mais peu. L'université du nous m'emmène en Angleterre, en Belgique, à Tatawin, dans toute la France. Mon territoire, je viens y dormir et y passer du bon temps, quoi, tu vois. Donc, et là, il y a un endroit où.. Donc ça m'évoque ça. Avec un appel de. Putain, si je foutais la même énergie que j'ai mis dans l'Université de nous sur mon territoire, ça, serait, ça, ça, ça pourrait être utile, en fait. Et ce que ça m'évoque dans, dans le même endroit, euh, c'est que pour moi, l'idée des archipels ou de la supraorganisation, elle, elle doit venir euh, complètement bottom-up. C'est-à-dire que ça ne doit pas être organisé par, encore une fois, des espèces d'instances un peu au-dessus, nationales, Colibri, Université du Nou, à réfléchir à comment on fait des archipels, mais comment est-ce qu'on on fait en sorte que ces archipels naissent des territoires